tout le monde, c'est Women, oui, content de vous voir. Aujourd'hui, on va regarder les réponses qu'on a eues aux questions que j'ai posées euh, sur Instagram, dans ma story. J'ai euh, six questions que j'ai posées euh, hier et donc euh, j'ai six résultats. Il euh, y a peut-être une question que je m'attendais pas euh, à ces résultats-là et puis euh, ah peut-être deux, trois même. Ok. Pour ce, cette vidéo, on va fumer un cadeau que j'ai reçu de Philippe. Euh, écoute Philippe, j'ai déjà essayé toutes tes variétés. Euh, tu m'avais donné là, quand même là euh, pratiquement là, plus d'un gramme là, dans tes euh, cinq super variétés. Euh, J'y vois que mon préféré. Euh, vraiment, le tout nos couches ici, là, il est vraiment beaucoup meilleur que tes quatre autres produits que tu m'as envoyés. Euh, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment supérieur. Le tuna couche, je l'adore beaucoup, beaucoup. Mais, euh, il y en a quelques-uns que j'aime vraiment pas la ronde, malgré que ce que tu m'as envoyé, Philippe, c'est vraiment de la qualité. Euh, c'est du 4A, mais ça goûte pas le couche. Et, euh, je le sais, je le sais, il n'y a pas juste le couche dans la vie, mais il y a pas c'est pas fruité, euh, c'est pas sucré. Euh, un genre de cariophilène, tout ça. Je te parle de ton gelato, Philippe. Ok, tout le monde. Euh, merci à Philippe. Tuna couche. J'ai déjà essayé ça du Tuna J'étais chanceux les deux fois. C'était un bon produit, bon phénotype. Euh, Taux THC, sûrement c'est bon. Là, le buzz était très bon. Donc, Tuna couche. Super bon. Première question que j'ai posée sur Instagram hier. Laissez-vous votre beau VEDA ou votre boost 24 heures sur 24 dans votre contenant ou bien vous l'enlevez à l'occasion quand l'humidité a déjà été atteinte. Si vous allez voir sur mon Instagram, les pourcentages ont peut-être un petit peu changé de 1 ou 2 parce que le, le, le questionnaire est encore en cours et puis ça, le pourcentage s'ajuste, les, le, le, les pourcentages de réponses s'ajustent. 61 des gens laissent leur beau védo 24 heures sur 24 dans leur compte. 6 personnes sur 10, contre seulement 39 l'enlèvent. Euh, là, je commence à comprendre pourquoi les gens, là, euh, sont tannés que je parle de Boveda, de Boost. Euh, les gens laissent leur Boveda 24 heures dans leur contenant, ils laissent tout tout temps. Mais je me demandais à ces gens-là qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Avant que les Boveda et les Boost existent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils laissaient toujours une plure de patate dans leur contenant 24 heures sur 24? Est-ce qu'ils laissaient une plure d'orange dans leur contenant 24 heures sur 24 pour garder l'humidité? Est-ce qu'ils gardaient une un éponge mouillée dans le top de leur, corps, dans leur couvercle humide pour qu'il y ait l'humidité tout le temps, tout le temps? Je pense pas. Je pense pas que les gens gardaient leurs patates, leurs plures d'orange pour garder l'humidité ou leurs morceaux d'éponge mouillée dans leur contenant 24 heures sur 24. J'ai jamais entendu ça de ma mais... vie. Donc, oh my god, hein? le travail! Le travail, ça lâche pas. On va y un autre. Un autre. Écoutez, euh, je, ça m'a surpris. J'aurais peut-être aimé euh, que ce soit le contraire. Que peut-être 40% le laissent dedans, 60% l'enlèvent. Non, non, non, non. 61% laissent leur bauvéda, leur rose tout le temps, tout le temps dans leur contenant. Euh.. J'aimerais savoir, est-ce que vous jetez votre Boveda en, par la suite, quand vous avez fini votre 3.5 grammes, ou bien vous le gardez, vous en mettez deux dans votre prochain. Euh, j'imagine que non, j'imagine que vous les jetez. Euh, parce qu'à chaque fois qu'on va commander un contenant, on va en avoir un. Donc, vous allez les accumuler comme ça, les Boveda, les Boosts. Ça ne sert pas grand-chose, les accumuler. là. Quand t'es rendu avec une dizaine de boosts, une dizaine de boveda. Puis là, tu te rachètes un 3.3.5, puis il y en a un autre dedans. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec tes autres boosts? Est-ce qu'on envoie ça au recyclage? Est-ce qu'on envoie ça aux Encore un autre produit qu'on qu qu qu a créé. Hein? On, on parle des boosts ici. là hein? les, les boveda, pardon. bovedas différentes grosseurs. Les boosts. Hein? Les pochettes d'humidité, peut-être pour euh, réhumidifier votre cannabis. J'aime les boosts, j'aime les bovedas. Je les utilise, j'en utilise. Mais je les laisse pas là 24 heures. Après qu'il ait atteint l'humidité parfaite, je l'enlève. Soit après 12 heures, 24 heures. En général, quand on rouvre un contenant euh, de la SQDC, euh, l'humidité est bonne. C'est sûr que présentement, l'humidité est bonne. Euh, il y a toujours un Boreda ou un boost dedans. Broken Coast en ont pas encore. C'est vraiment le haut de gamme. Euh, C'est la seule compagnie qui sont capables de nous offrir un produit adéquat sans être obligé d'utiliser des, euh, des pochettes d'humidité. Des, des... C'est pas un agent de, de conservation, là, mais. C'est-tu un agent de conservation? Non, non, non, non. OK, deuxième question. Deuxième question que j'ai posée sur Instagram, dans ma story. Est-ce que vous voulez avoir un Bobéda et un Boost dans votre contenant à l'achat? Ou quand vous allez acheter votre contenant, vous voulez l'avoir en main propre? Euh, plusieurs m'ont demandé, oui, mais si on commande en ligne, comment voulez-vous qu'ils nous remettent le, le Boost en main propre, le Bobéda? Écoutez, ils peuvent nous donner ça dans une petite pochette à part, dans un petit ziploc. Merci beaucoup Philippe, tout nos couches là vraiment, euh, vraiment meilleures que les autres. 59% non, pardon, 66% en main propre, 34% ils le veulent dans leur contenant, ils ne veulent pas ce qu'on s'atteint. Donc 66% c'est presque c'est deux tiers. Hein, deux personnes sur trois veulent leur beau dans en main propre. Ils veulent euh, utiliser leur boost à leur guise. Donc, euh, par contre. Si 61% le laissent en tout temps, le même pourcentage, le, pas 61, mais 6, le veulent dans leur mains propre. Ça fait que donc, quand ils vont l'avoir en main propre, ils vont le crisser dans le contenant tout de suite. C'est un peu bizarre ce, ces réponses-là. 60%. Qu'ils mettent dans le conteneur tout le temps, man. 24 heures, 7 jours sur 7, man. 24 hours, 7 days a week, man. On laisse ça dedans, man. De toute façon, peut pas l'humidifier plus. Ça donne 62%, Winman. Oui, il viendra pas à 80% ton cannabis, Winman. Oui, il y aura pas de l'eau dans ton cannabis, Winman. Oui, Pourquoi tu capotes de même, Winman? Oui, Laisse-le dedans, ton maudit beau béda. On s'en calisse. Passe à autre chose, tourne la page, change d'histoire, trouve un autre sujet. Mais de l'autre bord, il y a 66% non non non, donne-moi ça en main propre. Donne-moi ça en main propre. On va pas mettre ça dans le contenant tout de suite toi là, là. Que les réponses ça ne marche pas là. Troisième question. Est-ce que les growers, les producteurs, les LP, Licensed Producers, le monde dans le B.C., le monde dans l'Ouest, British Columbia, je sais pas si tu me comprends, le monde qui connaît ça finalement, Y en mettent-tu des pochettes de Boveda, hein, dans leur canne de thon? Eh hey, de quoi tu parles leur canne de ton? plusieurs fournisseurs euh, en Colombie-Britannique qui nous envoient euh, le cannabis pas dans des contenants comme ça, pas dans des splocs, Carrément dans des canettes de, de métal, des cannes de conserve, des cannes de thon, puis qu'on roule ça comme ça avec un à la main comme une canne de chat. Manger à un chat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de beau védo de là-dedans, là. Il n'y en a pas de beau, C'est hermétique! c'est là c'est une canne de conserve, pourtant, 41% disent qu'ils en mettent dedans, 59% qu'ils en mettent pas, mais les 41% des gens qui disent, ouais ouais oui, le 4A là, du, du, du BC, le cannabis, là, zone grise, non, c'est illégal au Québec, mais le, le cannabis d'Internet du BC, cest vraiment du 4A? Hein? Bon, on me dit, ah moi j'ai du 4A du BC, je paye 100$ l'once. Hey, t'es fatigué avec ton 100$ l'once? Moi j'en ai du cannabis à 100$ l'once, puis est meilleur que ton pote. Donc, 59%, 41%. C'est, c'est, c'est, c'est, c'est, proche de 50-50, tu sais. Or, une fois, pas, pas, pas certain de cette réponse. Pas sûr que les gens qui font pousser du 4A avec des... C'est pas fait, là, à, à coup de champ, C'est vraiment des petites, des petites productions. C'est de la qualité, c'est des petites productions. Ça se vend en une journée quand ils finissent une production. Quand c'est affiché sur Internet, en une journée, c'est vendu du haut de gamme. Ça pas deux semaines, là. C'est immédiatement, en une journée, il n'y en a plus. Attends au prochain tour. Quand il est fini d'être séché, puis le curing est fini, là, il met ça dans les enveloppes, là, dans les cannes de thon, dans les enveloppes, puis il met ça, c'est parti, c'est vendu. Le gars, il le reçoit, il le fume, c'est consommé. L'humidité, là, elle était parfaite. Il est chippé, c'est reçu, le gars, il fume, il n'y en a plus. Ils n'ont pas le temps de mettre de Boveda et de Boost. Parce que c'est du 4A. C'est la perfection, l'humidité. Ils mettent ça dans des contenants scellés. Pour pas que l'humidité parte comme ça, là. Mais il y a 41% des gens qui achètent du 4A au BC et autres qui en ont des Boveda. C'est pas les mêmes 4A, là, tu sais. Il reste trois questions. Les deux dernières sont écœurantes. Les deux dernières, tu vas capoter, man. Tu vas capoter, Ben Ren. ne hey, capoterait pas comme toi, en tout cas. Quatrième question. Quand vous achetez du weed, est-ce que vous achetez ça en regardant le taux de THC ou en regardant les arômes et les terpènes? Moi, Myrcène, limonène, J'aime ça. J'aime ça beaucoup, beaucoup. C'est sûr que là, moi, je suis Weedman. Faut que je les essaye toutes. Je les essaye toutes. J'ai boycotté un peu Canopy, Tweed. C'est juste du Cario filen. Ça sert à rien que je te fasse une vidéo sur un produit Tweed. Il goûte la marde. Ça goûte la marde le vomi. Tu comprends? Fait que tu sais à quoi t'attendre. Tu sais à quoi t'attendre. Mais des fois, ils écrivent des terpènes, des arômes sur le site de la SQDC. Colin, ça ne correspond pas. Correspond tout, Pas tout le temps. Pas tout le temps. Ou s'il y a trois arômes, j'en détecte une. Des fois deux. Des fois la troisième, pas capable de détecter, là. Et moi, quand j'achète du cannabis, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit en privé sur Instagram qui regardaient les deux. Moi aussi, je regarde les deux. Moi aussi. Euh, S'il y a deux produits qui m'intéressent à 30$, euh l'SQDC, puis que j'aime les deux, mettons que j'hésite entre euh, du Awired Break et puis euh, j'hésite entre un autre produit que j'aime, qui me vient pas l'idée, parce que si c'est du Pinko, je délice. Le buzz est tellement différent que... Moi, j'achète à cause des terpènes, à cause du buzz. Euh, c'est le buzz en premier. Tu sais, souvenir, 16.5% de THC. 16 de THC, souvenez, tout le monde sait que sont tellement forts même, que ce 16-là, ça vaut du 20 ailleurs. Souvenirs ont prouvé avec leurs deux produits que le taux de THC n'a rien à voir. La compagnie Souvenir est en train de nous donner une claque dans la face, puis ils nous disent, « Hey, le gros, mon 16 il est plus fort que ton 20 %.» Tout le monde a accepté, puis on dit, oui, c'est vrai. Tout le monde qui ont essayé les produits souvenirs ont dit, fuck, man. Leur 16.5%, il est trop puissant, man. Moi, j'ai réacheté du GG4 Pamplemousse. Il était pas à 16.55, il était à 16.00. T'es fort, t'es fort, t'es fort, man. C'est pas juste le THC. C'est les arômes avec les terpènes. Mais 42% achètent ça à cause du THC. 58 à cause des arômes terpènes. 42 vous êtes dans le champ. Vous achetez ça puis ça fonctionne pas votre affaire. Rappelez-vous du GG4 Pamplemousse à 16%, qui était incroyable. Rappelez-vous, vous, vous a un an et demi, le Sensi Star de Dubon Select à 27%. Tout le monde a dit qu'il n'était pas si fort que ça. Tout le monde! Tout le monde! Indica, hein? Supposément qu'indica, ça, ça, ça... Non, indica, c'est comment que la plante, a fait pousser. Comment qu'elle pousse. Ok? Pendant toutes ces années-là, toutes ces années, on s'est mal exprimé. Sativa indica, ça elle existe. C'est la forme de la plante, c'est la plante. Ça, c'est une plante sativa. Tu comprends-tu? Elle est longue, elle est allongée. Ça, c'est un indica, il est plus, plus petit, plus, plus bourbé, plus... Euh, il y a plus de feuilles, il est plus gros, hein? Le buzz, c'est les terpènes. Ça, ce cannabis-là, il endort, il est somnolent, il relaxe. Celui-là, ce cannabis-là, euh, il te réveille, man, il te réveille, euh, il est es vigilant, ouais, t'es vigilant, t'es allumé quasiment. Ah, ouais, ah, ouais. Tu bosses c'est pas pareil. Faut que tu l'expliques, tu le décrives, tu peux pas dire si ça t'y va, moi, j'emploie en, encore ces termes-là stativo, indiqués pour qu'on puisse se comprendre, tu comprends-tu? Tu peux pas acheter du cannabis en gardant le taux de THC. Tu vas te faire fourrer. Tu vas te faire fourrer. Tu iras fou l'acheter ton Sensi Star à 27%. S'il te plaît, laisse-moi les souvenirs GG4 Pamplemousse à 16%. Puis le Kemdog aussi te souvenirs, laisse-moi les, man. Toi je dis pas. Check le taux de THC, man, que je passe ça. Fuck up, man! va tu aller payer 26, 27 29 pour du 16%? Tu fou, toi! Moi, je vais le prendre. Moi, je vais le prendre. Tous ceux qui l'ont essayé, ils savent. Maintenant, un tu commences à comprendre, là. 27%, tabarnin, à commencer avec un 20 pour... Mais à avec un 19% de Pinko Shen Raphaël. plante le Sensei Star de Dubon Select, même si il y a 27% l'année passée. C'est à cause de... de... le THC qui est fucké, man? Non, les terpènes travaillent là-dedans, bro, là. Ça a été bien poussé, ce cannabis-là, de qualité. Les trichomes, man, n'ont pas été brisés. Ils n'ont pas été affectés, je sais pas. Ça a été séché à la perfection. C'est quoi, ça de temps à faire sécher du cannabis? Je l'ai appris. Je suis en train d'apprendre des affaires, là. Tu sais, tu sais, je vais commencer à faire euh, pousser mes quatre plants. Pas encore commencé. Pas encore mon équipement. Je ne commence pas à aller acheter des graines si je n'ai pas mon équipement. Ah, j'ai perdu mon fil d'idées, j'ai perdu mon fil d'idées. Toi, tu le sais, hein, je te recule la vidéo. Ah, tu peux le tout t'acheter. C'est secondaire. C'est sûr que si oh. je cherchais un GG4 Pamplemousse, puis là, il est à 20%, mais je peux le comparer avec le GG4 Pamplemousse de 16%, le 20%, j'imagine qu'on doit être plus fort. Hein? C'est sûr. Mais ben, c'est le même produit. C'est les mêmes terpènes, c'est le même produit. Dans moins que les terpènes soient les plus basses dans l'autre, pis que ça revient au même. J'espère que je t'ai pas perdu, là. Hein? As-tu suivi cette, cette petite passe là là, je j'aime de dire? Là? Ouais. Faut pas t'a décrire, là. Recule la vidéo. C'est le THC plus haut. On les a pas éterpènes. terpènes. On ne sait pas si c'est 2% de Myrcène, 3% de limonène, on le sait pas. Mais si l'autre qui est à 20%, il est plutôt THC, Peut-être que, peut que le limonène est à 1%, peut-être que le myrcène t'as 0.5%, peut-être que là, le boss va être pareil comme l'autre à 16%. Tu me suis? Alright. Prochaine question. Ah là, je ne sais pas quel prendre. Ah, ah, ah. Mais ce qui est intéressant, écoutez ça, là. Écoutez ça. Écoutez ça. Ah non, non, non, non, non, ça marche pas, ma femme. Euh. OK, me de la feuille. Je me suis de la feuille. Est-ce que. Là, je pose la question parce que là, on est sur YouTube, puis c'est pas tout le monde là, qui a été sur euh, Instagram. Il y a plusieurs d'entre vous là, qui savent déjà la réponse, les pourcentages, ils sont sur Instagram. Vous avez voir les réponses dans ma story. Ça aussi les questions. Ok, j'y vais. C'était écœurant. là. Écoute ça, écoute ça, là. Je te le dis, là, c'est le meilleur Est-ce que du pot, c'est du pot ou du pot, ben. Prenez le temps de le regarder, de le sentir, de le toucher, de le goûter, ressentir le buzz. Est-ce que c'est une expérience, le cannabis pour lui? Donc, est-ce que du pot, c'est du pot? Oui ou non? 7% ont dit que du pot, c'est du pot. 93% ont dit que c'est une expérience qu'ils veulent rechercher. 7% du spot, c'est du spot. Fait que moi, j'étais sûr que ça allait être 0%. Que du spot, du spot, Il n'y aurait personne qui aurait répondu ça. Peut-être 1%. Là. Mais 7%, il fallait que je pose une autre question. Il fallait que je pose une autre question. Puis l'autre question, mais il fallait que la réponse donne 7% puis 93% encore. Parce que là, je me suis dit, ou, ou, ou plus bas. Il fallait que le 7 soit encore plus bas. En tout cas. Écoute, ça l'autre question. OK, le, le spot, c'est du spot. Euh, écoute, euh, je sais pas, je vais être ton ami. Je... Mets-tu du tabac dans ton joint? Là, vous savez que si vous mettez du tabac dans votre joint, vous ne pouvez pas regarder Winman. Et puis, il y en a qui m'ont dit, « Ouais, mais ça va perdre des abonnés. Ben, » je, je veux pas de, de tabac sur la chaîne. Le tabac est interdit sur la chaîne de Winman. Le tabac est interdit à l'entour de Winman. Il n'y en a pas de tabac. Donc, du pot, c'est du pot. Je vais t'accepter. Je vais t'accepter dans mon entourage. Euh, je pourrais peut-être même te parler. Je sais pas si je vais te regarder dans les yeux quand je vais te parler, par exemple. Mais quand même, je vais pouvoir te parler. Euh, je vais te respecter quand même. Euh, non, non, je ne prendrai pas ton joint. Je voudrais pas le fumer. J'imagine que ça va être du pot bas de gamme. Euh, je sais pas où ce que tu vas trouver ça, dans la rue, ou je sais pas quoi, arabais. Euh, euh, non, non. Mais, non, non, la cigarette, non, le pas de tabac. Non, non, t'as bien... bien compris. Pas de tabac sur la chaîne de Non, non, non, non. Ta C'est toi qui regarde des vidéos, c'est pas ta blonde? OK, bon. Euh, qu'est-ce que ta blonde pas d'accord? Écoute, ok, non, arrêtez là. Dernière question, elle est débile la question, c'est vraiment incroyable. Euh, 14% ont répondu non à cette question qui est la question la. Ok, je la pose. Okay. Voyez-vous une différence entre le buzz du Pink Kush de San Rafael et le buzz du Dela Hayes de San Rafael. Est-ce qu'il y a une différence? Quand vous fumez un pink couche, vous voyez vous fumez un Dela Hayes, là. Pareil. Du spot, c'est du spot. Je suis gelé. Je suis gelé, man. Mais 14% on dit que du pink kush puis du delays. même buzz. Ça m'aide à faire, Winman, quand je fais des con sondages comme ça, ça... parce qu'il y a sûrement des haters là-dedans. Il y a sûrement des haters Donc, euh, je suis 14% de gens là, faites vos devoirs, faites vos devoirs, peut-être votre environnement était peut-être pas pareil, je sais pas, peut-être que vous n'aviez pas le même nombre de sommeil, non, tu peux boire ou manger cinq minutes avant, il a pas de problème, si tu as l'estomac vide ou plein, il n'y a pas de problème, si tu fumes un son de San Rafael, mon ami, tu pas supposé d'avoir le même boss que le Deloes, peu importe ta condition, écoute, euh, écoute, je n'ai pas besoin de te donner la réponse, comment, qui est le buzz du ping, couche. Premièrement, tu as les vidéos de Winman qui vont répondre à tes questions. Et deuxièmement, il euh, faut que tu vives tes propres expériences. Fais attention à toi, fais attention à toi, c'est vraiment différent. Mais si tu as répondu à la question avec certitude, c'est parce que tu l'as déjà fait. Donc, euh, j'ai pas besoin de dire fais attention. Hein? Tu as déjà connu la réponse. Tu as déjà testé le Delaise et le Pink Cush. Hello, <rire> easy. Donc euh, 14%, euh, c'est pareil. Pareil. 7% euh, du pot, c'est du pot. Euh, 42%, c'est quoi le plus fort C'est quoi le plus fort Ton THC le plus fort, c'est quoi C'est quoi 22, let's go, let's go. L'autre, ton Sativa le fort. Quoi? 26, let's go, let's go. Ton, ton hybride, ton hybride est fort. 23.5, let's go, let's go. Le prix, c'est encore lisse. La compagnie, quelle compagnie? Producteur, encore lisse. encore lisse, man. Le Sativa Indica, ben, je lui prends un tchat, là. Okay, c'est c'est son même, souvent. Mais, euh, tu peux pas acheter ça de même quand tu vas acheter de la bière tu t'achètes toujours de la 10.1% d'alcool pour te t'aider sous pour tu bois de la bière là tu veux être sous là le plus rapidement possible tu veux pas goûter à la bière man une blonde une rousse une brune 6% 4% une bière belge, une bière allemande. C'est en colis du pays, le gros. là. en colis qu'elle soit allemande, qu'elle vienne de la Belgique, qu'elle vienne de l'Abitibi, qu'elle vienne de Shawinigan. Je veux juste me saouler, man. Il a pas 42% des gens qui boivent de la bière qui, ont, qui sont de même. D'après moi, quand tu bois une bière, tu veux goûter? Je sais pas. Je trouve que le cannabis, ça devrait être la même chose. Quand tu bois une bière, là... Tu... Mais ça, mais hey, es-tu bonne? Ah, hey, ta mère, man, je sais pas, ah, elle hey, est ouais, bonne à, à descendre bien, je sais pas, je sais pas comment qu'ils parlent. Je sais pas ce quoi leur langage. Même sens, tachètes puis Pis en plus, le pire là-dedans, c'est que ça veut rien dire le THC, je, je, je, là je suis gelé. Là je suis gelé, j'ai viens de parler 5 minutes de trop pour absolument rien. Ça n'a même pas rapport, c'était même pas moi ce que j'ai dit tantôt. C'est par rapport à la bière avec le pourcentage parce que c'est pas ça le cannabis. Si t'es convaincu que le THC... Là, on arrête ça. Si t'es convaincu... Écoute ça. Si t'es convaincu que le THC, c'est ça le plus important, achète-toi un produit souvenir. C'est sûr que ça me tente pas que t'en achètes parce que je veux pas que ce soit backorder ou que j'en ai plus. Tu comprends? Parce que moi, dans un mois, je n'achète 8. Garantie. Garantie. GG4 Pamplemousse, 8 pochettes, let's go. Tu comprends? Achète-toi un produit souvenir. Le Chem Dog ou le GG4 Pamplemousse. Ah, regarde le taux de THC. Prends des notes avec ton crayon, mon chum. OK? Puis va t'acheter un Sensi Star, là. Euh... Pas besoin de Sensi Star. Va-t'en va, va à la SQDC. Hey, moi, je veux le plus fort! Sors pas de gars avec le pinko de San raphaël là, petit comique, là, et tu serais drôle. Hey, Me donnez les pinko de San raphaël à 24. Je te les bien raide. Fais, fais pas ton comique, là. Fais pas ton comique, là, OK? Là, on va jouer cool, là, OK? Prends... Prends un produit du bon, du bon select, là, euh, Ça serait cool, là, de peut-être là, euh... euh au pire, euh, peut-être exo. OK. Puis, pour toi un 23, Puis, va te chercher un souvenir. Puis, dis-moi la vérité, après. Dis-moi la vérité. Va te chercher un pink couche de Saint-Raphaël. À 17, 18. Puis, va te chercher un produit du bon, du bon select. À 24. T'en as un à 25. Let's go. Moi, je prends le pink À 18. Prends toi un genre d'indicat que les autres disent indicat, là, mais un qui est les somnolant, check les terpènes, là absolument, bon, euh... ce que je veux te dire c'est, sois honnête nice, man, sois honnête, nice. Dillet, fort de t'as raison man, le 18% de Pink Cush, il m'a écrasé le gros, il m'a écrasé ben rentre. surtout à comparer aux 24% de du bon select, là, choisissant un, n'est pas lequel, Parce que les terpènes du Pink Kush, je sais pas, bro, c'est écœurant. Ou il y a d'autres cannabinoïdes qu'on ne connaît pas assez, comme les CBN, CBG, THCV, comme ça, c'est comme le, c, le, le CBD, le THC, ça les en d'autres, il y en a d'autres. C'est pas juste le THC. En tout cas. En tout cas, là, euh, je sais qu'il y en a qui sont fâchés, déçus. Mais euh, quand je pose des questions comme ça ça, ça, ça ça, fait du bien. Ça fait du bien. Euh, ça me fait du bien, en tout cas. Mais les pochettes Bobédo, c'est pas clair. c'est pas clair. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent qu'ils restent dedans, 24 heures sur 24, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais de mon côté, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui le veulent en main propre. C'est parce qu'ils le veulent en main propre tant qu'il est neuf. Brand new. Puis là, ils vont le mettre dedans 24 heures. 7 jours sur 7. C'est ce que je comprends. Les gens, ils veulent en main propre qu'il soit neuf. Puis là, ils vont le mettre dedans 24 heures. 7 jours sur 7. Le problème, moi, c'est que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que peut-être... Ils me volent de l'odeur, tu sais. me sens pas, man. On me sens pas. Mais les deux compagnies sur leur Instagram, ils me disent On vole pas les terpènes! On n'est pas des voleurs de terpènes. Ils me disent, man! As-tu qu'ils disent, man! Pourquoi tu dis ça de même, man? Pourquoi t'es... Y'a-tu quelqu'un qui a dit que tu volais les terpènes? On vole pas les le gros! Ils disent, le gros, là! Sur leur Instagram, là! C'est quelqu'un qui a dit qu'il voulait être à perdre. C'est quelqu'un qui a dit ça. Mais ben, vois-y, qui Qui a dit ça Ça se défend, hein. Pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je dis, qu'est-ce à Rien. Rien faire. Absolument rien faire. donne un pouce à la vidéo, merci à Philippe, c'est vraiment le meilleur, euh, je l'aime beaucoup beaucoup, puis il y en a d'autres que j'ai pas aimé, Philippe, on va faire des vidéos un peu plus tard, le gélato, euh, je pensais aimer ça, j'avais déjà entendu parler que gélato serait, été, serait que je l'aimerais, peut-être pas un bon phénotype, peut-être euh, parce que c'est gélato avec un numéro à côté, peut-être que mes amis me parlaient d'une autre sorte de gélato, tout cas, qu'on en verra ça plus tard, euh... C'était la vidéo « Réponse des abonnés aux questions que je posais sur Instagram dans mes stories. » Wow, ça a bien été. Hein? J'ai bégayé mon chum. Donc vraiment, c'était euh, la première fois que je fais ce type de vidéo. J'espère que tu as apprécié. Donne un pouce. Oui, man, c'est le divertissement en premier. On en apprend un peu. On a du fun. Ciao. Et on se va très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.